Bonjour, bonjour à tous. Euh, vous êtes manager euh, d'une équipe qui va bientôt commencer à utiliser Scrum et vous souhaitez euh, comprendre de quoi il s'agit. Vous n'avez jamais entendu parler de Scrum ou un tout petit peu, donc vous voulez savoir de quoi il s'agit. Euh, ou vous, êtes, euh, vous faites partie d'une équipe Scrum qui déjà... Euh, utilise donc travaille avec Scrum et vous voulez euh, euh, peut-être réapprendre Scrum ou alors perfec perfectionner cette, cette connaissance que vous avez déjà. Euh, ou alors vous allez bientôt intégrer une équipe Scrum et euh, vous voulez être préparé euh, pour les jours euh, de votre intégr intégration. Euh, donc ce sont tous des raisons valables euh, pour s'inscrire au cours Applying Professional Scrum euh, des deux jours euh, que nous proposons, euh, car euh, en participant à cette formation, euh, vous allez apprendre euh, qu'est-ce que c'est l'agilité euh, et en fait comment Scrum euh, vous aidera à euh, devenir agile en tant que personne, en tant que Scrum Team. Um, vous voulez développer un esprit agile euh, et, euh, et se concentrant sur le professionnalisme, euh, l'expérimentation euh, et en fait obtenir des résultats plus rapidement dans ce monde complexe dans lequel nous vivons. Um, vous souhaitez aussi savoir par exemple si Scrum est fait pour vous ou pas, pour votre équipe ou pas. Et, et donc en venant dans cette formation, vous vous rendrez compte euh, et vous apprendrez une di manière différente de travailler qui est beaucoup plus basée sur l'interaction, la collaboration, focalisée sur la création des valeurs. Euh, et donc, euh, en quelque sorte, en participant à la formation, vous allez aussi apprendre quels sont les pièges à éviter euh, euh, quand on pratique Scrum. Euh, voilà, donc ce, ce sont toutes des raisons euh, valables pour participer à cette formation. Euh, donc, je suis Fabio volta Professional Scrum Trainer euh, chez Collective Genius et euh, Scrum.org. Euh, notre pédagogie euh, consiste à vous faire apprendre en faisant, en pratiquant. Euh, C'est une pédagogie que nous avons mis au point avec euh, nos collègues formateurs partout dans le monde euh, et le co-créateur de Scrum, Ken Schrober. Euh, donc, en fait, voilà, si vous voulez découvrir Scrum, euh, si vous voulez savoir que, si votre pratique aujourd'hui est une pratique euh, de Scrum correcte ou pas, et donc l'améliorer éventuellement, euh, et si vous voulez démarrer votre voyage dans Scrum, cette formation est faite pour vous. Euh, je vous remercie et je vous dis à très vite. Au revoir.